Peut-être juste pour commencer, euh, on pourrait parler un petit peu de votre parcours. Là, vous dites que euh, vous êtes agriculteur, propriétaire et populiculteur. Oui. Comment vous est venu un petit peu votre passion en fait, pour les, les peupliers La passion pour la forêt et les peupliers euh, m'a été donnée familialement euh, par mon grand-père qui adorait les arbres, certainement, même si je l'ai pas connu mais qui en a planté beaucoup. Mon père s'est occupé des peupliers. Et tout petit, euh, tout petit, je me suis occupé d'arbres, que ce soit ici euh, avec des peupliers ou que ce soit dans le massif central avec du conifère aussi, au demeurant. Et j'ai passé mes vacances tout le temps à m'occuper des arbres, entre autres les lagages, puisque c'est ce qu'on peut faire. Euh, J'étais dans l'industrie pendant longtemps, et quand le, le hasard a fait que l'entreprise a été vendue, euh, j'ai repris la, la propriété familiale ici même qui était en indivision depuis une quarantaine d'années, et la a transformé tout ce que je pouvais faire donc, en, en peuplerée et l'agrandir. Donc il y a un petit côté agricole parce qu'il bon, existe et que je ne peux pas le transformer en forêt ou difficilement. Et je me suis investi complètement, de, non seulement dans la forêt, mais dans les instances aussi forestières à, à tout niveau, départemental, régional et national. Voilà. Et ici, ben, les terres elles sont à peu à part que quelques secteurs un peu trop secs, aujourd'hui, sont à transformer ou se transforment. Avec du robinier, un peu de noyer et potentiellement peut-être avec d'autres variétés.